bonjour les amis tony robbins c'est le dieu du mindset c'est le dieu du développement personnel c'est lui qui a créé pour la première fois au monde le mot coach c'est à dire celui qui va vous tenir par la main jusqu'à votre succès final donc on va consacrer la couverture de ce pdf à tony robbins où il va vous raconter sa routine matinale qu'il va adopter pendant des années et des années pour justement changer son mindset et pour se ressourcer et pour tenir le coup jusqu'au bout. ok voilà ça c'est le, le pdf ça c'est la première page deuxième page c'est la miniature de sa vidéo qui est créée par nicolas laruel vous appuyez ici et puis vous regardez la vidéo ou bien vous cliquez ici et vous regardez la vidéo donc ce numéro là il est consacré au mindset ou développement personnel et notre personnage principal c'est tony robbins et qui ne le connaît pas voilà, bon je vais vous donner un exemple, par exemple, bon, euh, vous, vous avez une flèche ou bien le texte est écrit en bleu, ce qui veut dire que là, cette partie là est interactive, vous cliquez, vous autorisez et vous êtes dans la vidéo. Bien entendu, moi j'ai désactivé le micro parce que YouTube ne permet pas. Ok, voilà. Donc, je reviens à ma page là. Je vais recentrer encore le cadre. Et je continue, bien sûr, dans les Et on passe à la deuxième partie. La deuxième partie. C'est des extraits d'autres vidéos qui ne concernent pas notre couverture. Parce que tout ce qui est dit dans la première page, ça concerne Thomas Robbins tout seul. Mais là, c'est notre mindset, développement personnel. Et cette partie-là, je la consacre à beaucoup d'autres vidéos. Nous avons une page là, puis une deuxième page ici, puis une troisième page là. Donc, euh, chaque... Groupe de mots, ça représente un lien. Vous voyez, il y a même le lien qui s'affiche. Hop, le lien qui s'affiche, etc., etc., etc. Vous voyez, je reviens en arrière, c'est la même chose. Donc, vous avez énormément de contenu, rien que pour le mindset. Et okay encore, au début, voilà tout ça. Maintenant, je vais vous montrer quelques cas de vidéo. Alors, je clique ici, j'autorise, voici la vidéo qui sort. Voilà, celui-là, il est en train de présenter le top 10 des meilleurs films 2021 pour entrepreneurs et avoir absolument pour se motiver. Voilà, vous pouvez voir en bas le titre. Voilà, ok Alors, hop, je chasse et je reviens à mon PDF et je clique. Et là, vous êtes dans un site et là c'est qu'est ce que le mindset Là, il va bien entendu vous expliquer qu'est ce que le mindset la définition qu'est ce que le mindset et pourquoi est-il essentiel pour réussir etc etc et puis je reviens à mon 1 2 3 bon voilà, vas-y vas-y là je clique il est en train de présenter sa conférence et le, voilà, le nom, le colato, dolto, voilà, ce qui réussissent voilà. Donc, je chasse, je reviens à mon PDF. Donc là, je vous ai montré euh, ce qu'il y a comme contenu, parce qu'il y en a quand même a beaucoup, mais notre euh, PDF ne s'arrête pas là, parce que quoi Là, on a vu on a vu on a vu et là on tombe sur un autre euh, un autre sujet qu'est ce que je fais je place euh, tony robbins au début je place bien entendu ces vidéos qui suivent le même sujet sur le développement personnel et je retrouve mon euh, l'ancien pdf qui parle de guide wordpress formation wordpress et vous pouvez cliquer là pour suivre etc etc donc euh, là euh, si vous avez déjà vu ça tant mieux pour ceux qui ne l'ont pas vu parce qu'ils vont euh, bien entendu euh, avoir des informations supplémentaires sur quelque chose c'est à dire formation sur wordpress voilà le sujet principal, c'est là-dedans. Et les sujets qui suivent, c'est là-dedans. Voilà. Encore beaucoup de, de, de tutos, beaucoup de formations gratuites. Et puis, je tombe là sur un truc à moi. Euh, C'est-à-dire que là, c'est mon édito où j'explique ma philosophie et tout ça. Donc c'est comme ça que les choses vont se dérouler chaque jour. Le nouveau thème, je vais le placer au début, et puis je mets les anciens après. Bien sûr, les nouveaux, il y a bien entendu beaucoup de contenu qui l'accompagne, et le deuxième c'est la même chose, et le troisième c'est la même chose. Et vous pouvez par exemple me demander si vous voulez par exemple n'avoir rien que euh, une partie de ça, c'est-à-dire que ce qui vous intéresse le plus, c'est euh, par exemple mindset si vous voulez rien que le mindset, et eh bien vous me le demandez, et vous aurez ça c'est-à-dire la grande couverture, le sujet principal de Tony Robbins et puis les sujets secondaires, ça, ça et ça je peux vous donner ça si vous voulez, en, vous l'envoyez dans votre adresse email sans aucun problème, ou bien un autre. Voilà, c'est comme ça que les choses vont se dérouler pour le moment. Ben, J'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à demain pour un autre sujet. Merci, à la prochaine.